Mais la vie a continué. Il y a d'autres défis. Il peut y avoir des burn-out, il peut y avoir des, des séparations, il peut y avoir des faillites, il peut y avoir de la mortalité, il peut y avoir du rejet du monde qui t'entoure. Mais c'est pas grave parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est le COVID. La vie, c'est le noir et c'est le blanc. La vie, c'est tous ces polarités. Mais par contre, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est à devenir de bons cultivateurs, de bons jardiniers, d'arriver à enlever les mauvaises herbes de ce que l'on veut pas dans notre vie, d'arriver à prendre de la hauteur, tourner notre regard vers soi et se dire « qu'est-ce que je veux? » Pourquoi? Parce que je suis qui déjà, moi. Est-ce que je suis ma mère? Est-ce que je suis les mêmes schémas que mon frère? Ça se peut que je fasse les expériences des mêmes schémas que mon frère. Ça se peut que je fasse les expériences des mêmes schémas que mon père. Que lui ait fait la même chose que son frère, son père, sa mère, son, grand... son père et son grand-père. Quoi? Voilà, ouais, toi, toi, tu m'écoutes de peu importe où dans le monde. C'est que tu as le choix. Tu as le choix de définir qui tu as envie d'être maintenant.